Nous avons marqué les 41 ans du Morena sous le saut de la maturité. Euh, je tiens à vous rappeler que le chiffre 40 est un chiffre très important dans la Bible. Il est hautement spirituel. Il fallait donc euh, à cette occasion nous marquions notre présence. Il y a beaucoup de faits dans la Bible qui illustre la présence de Dieu dans nos vies à travers le chiffre 40, 40 jours et 40 ans. Euh, je ne vais pas euh, présenter longtemps dessus, sinon vous aurez l'impression que je suis en train de vous faire euh, un culte parce qu'il y a beaucoup d'exemples en ce qui concerne le chiffre 40 dans la Bible. Le Morena à 41 ans aujourd'hui, c'était très important pour nous de repartir à la source, au fond bâtissement du Morena. La source pour nous, c'est vers les pères fondateurs, et le principal c'est Simon Ouyenapa. Il fallait donc qu'on s'approprie euh, sa vision, et il fallait qu'on le fasse sur ses terres. Je dis encore que le Morena est un parti comme les autres, mais quelle particularité qui est née sans l'onction de certains. À un moment où le peuple gabonais avait soif de liberté, de démocratie, de multipartisme. Et des compatriotes se sont levés pour dire que ça suffit comme ça. C'était à une époque où la pensée unique était maître de tous les mots. Il fallait également... Euh, revoir, se remémorer la mémoire de ces illustres disparus. Et ça faisait exactement 25 ans que le président fondateur Simon Ouenaba euh, est parti et nous a laissé cet héritage hautement important que nous devons conduire à bon port. Donc c'était un anniversaire jumelé 41 ans et l'anniversaire d'essai du père fondateur du Mouvement de d'Auricement National. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Nous essayons, nous cherchons la perfection, même si elle n'est pas de ce monde. Mais en l'en cherchant, nous sommes réalistes. Nous savons donc d'où vient le Morena et quelle est son histoire. Nous commençons donc par voir un peu les anciens bastions. Parce que le Morena a connu quand même des hauts à un moment donné. Puis avec des dissensions internes, surtout lorsque les fondateurs décèdent. Vous voyez que chacun mène sa petite partie quelque part. C'est ce qui est désolant. Il faut donc rassembler tous ces morceaux pour les remettre en gros. Une reconstruction La reconstruction. Il est donc difficile pour moi de vous donner un chiffre exact du nombre d'adhérents, de, de militants que nous avons. C'est un travail que le secrétariat général peut bien vous faire. Je suis le président du parti. Vous aurez l'occasion, euh, je le souhaite, que vous rencontriez le secrétaire général du parti avec ses collaborateurs, pour entrer dans ce détail prochainement. Pour l'heure, je peux vous dire que nous avons assez de militants. Vous avez un parti historique et spirituellement fondé sur des fonds bâtissements. normaux. ne peut pas ne pas avoir des militants, même dans des moments de turbulence. Parce qu'il y a toujours des bastions. Et c'est vers ces bastions que nous allons le premier abord pour euh, remettre sur la scène ce qui est notre. Et puis nous continuons à faire le travail parce que la politique, elle se fait tous les jours. Donc euh, nous avons des militants, un nombre important de militants. Mais sincèrement, je ne saurais vous dire euh, le chiffre exact. Le Gabon a quand même neuf provinces des départements assez importants, des villages, des districts, euh, des communes. Ce qui est important pour nous, c'est de que les gens acceptent notre vision, notre idéologie, notre discours. Mais un parti politique responsable et tout parti politique sérieux aspire véritablement à prendre le pouvoir. Le Morena est sous ses auspices de la prise du pouvoir. Mais il y a plusieurs manières de prendre le pouvoir. On peut le prendre seul ou avec des gens avec qui vous partagez un même idéal, une même vision. Il faut donc... Euh, Autour de ce conglomérat de partis politiques, nous voyons ceux avec lesquels nous pouvons marcher ensemble. Aucun parti n'est parfait, il y a des difficultés, ça et là, mais nous, à notre niveau, nous essayons de nous arrimer à, à l'ère du temps. La politique, elle est évolutive et nous aussi, nous voulons évoluer. Le Morina, comme son nom l'indique, mouvement de redressement national. Depuis 1981, nous avons donné la sonnette d'alarme. Nous, quand je dis nous, c'est parce que j'étais étudiant, mais euh, il y avait déjà mes pères là, notamment celui qui m'a mis au monde, Daniel Asumondo, qui était le suppléant de Simon Yonaba. Lorsque ce dernier avait accepté la métendue du chef euh, de l'État à l'époque de Féomar Bongo du Bas. c'est mon père qui siégeait à l'Assemblée nationale au compte du Morena, où ils sont d'ailleurs passés au premier tour à 75%, ce qui était chose, chose rare à l'époque. Alors donc, euh, là, nous pensons que. Le Mourinet est en train de reprendre ses lettres de noblesse. On ne se geste pas des fleurs, hein? Mais nous faisons ce que nous pouvons. Avec euh, nos moyens, avec notre intelligence. Mais nous comptons sur euh, quelqu'un de supérieur à nous. Il ne nous laisse pas. C'est Jésus-Christ de Nazareth. à qui nous avons donné la direction de notre parti. Je ne suis que son suppléant à qui nous voulons également qu'il conduise à bon bord le bateau Gabon. Alors là, c'est une question pleine d'enteloups, mais je vais essayer quand même de satisfaire à votre question. En effet, les partis politiques, normalement, euh, fonctionnent euh, avec des fonds personnels, euh, des cotisations, des, des militants. Mais votre cotise régulièrement euh, De temps en temps. Il arrive que les partis comme les nôtres, qui ne sont pas des partis de pouvoir, euh, par rapport à notre idéologie, font adhérer beaucoup plus des étudiants, des chômeurs, des gabonais lambda, qu mais qui se, des se des retrouvent personnes. dans notre vision et dans notre discours, même si nous ne sommes pas du pouvoir. Ouais. Alors, en tant que responsable, nous sommes obligés de faire des efforts personnels pour que, effectivement, des activités soient menées. Moi, je ne n'ai pas la chance, mais le privilège euh, d'être ce que je suis. Je tiens à vous rappeler que je ne fais pas que de la politique. Je suis d'abord fonctionnaire à la ville gabonaise. Je suis allé à l'école. Je suis professeur d'histoire, géographie et d'éducation civique des lycées et collèges. Et euh, je suis président du Morena. Donc, euh, je peux aisément, à la fin du mois prendre quelque chose dans mon salaire pour mener un certain nombre d'activités quand je sais qu'elle est différence à un niveau et je ne suis pas le seul à le faire parce que au sein de mon parti il y a également certaines personnes qui ont ce même statut et qui viennent effectivement en aide pour que nous continuions à tisser l'arche je ne vais pas prendre l'exemple ailleurs je parle de mon parti, le Morena, ce qui fait que depuis que j'ai la tête de ce parti, nous disons de faire notre mieux pour lui donner ses lettres de noblesse, donc euh, les activités sont effectivement menées avec euh, des moyens internes, avant que l'État ne puisse réagir, on ne va pas attendre que l'État réagisse et que l'on ne fasse rien, mais quand l'État réagit, il faut aussi quand même euh, dire que bon, c'est une bonne chose et apprécier à sa juste valeur cette réaction de l'État parce que nous n'étions pas au dialogue Gaudier, mais nous savons que des résolutions ont été prises là-bas, notamment celles qui concernent euh, la subvention des partis politiques, euh, non seulement lorsqu'il s'agit des élections, mais aussi et surtout pour leur fonctionnement et cet argent euh, peut tomber à point nommé puisqu'il ne faut pas mettre en souffrance les partis politiques qui participent à la vie politique, économique et sociale du pays ce sont des leaders d'opinion et lorsque le gouvernement agit en faveur des partis politiques euh, pour qu'il y un travail responsable et sérieux sur le terrain pour sensibiliser les Gabonais Notamment à cette période cruciale d'élection, pour que ces élections se fassent dans la paix, dans la démocratie. Alors les partis ont besoin effectivement d'avoir quelques moyens. Ces moyens ne sont pas que ceux du parti au pouvoir. Et c'est la démocratie qui gagne. Le gouverneur appartient au congrès de l'opposition républicaine et patriotique, le corps, dans le, le président en exercice actuel pour un mandat de six mois, ce qui est contenu dans nos statuts et règlements intérieurs, est l'honorable euh, Bonaventure Zikouma Foumi, président du FER est donc membre fondateur du corps, comme il le fut à la PG41 lors de sa naissance. Il le fut, il le fut, puisqu'il est sorti de la PG41. C'est ce que je peux vous dire. L'opposition est plurielle au Gabon. Ce n'est pas comme la majorité ou le parti au pouvoir à le leadership au niveau de l'opposition nous avons plusieurs oppositions euh, lorsque l'objectif partisme est revenu au Gabon il y avait une démarcation de 81 jusqu'en 1990, 93 94 la démarcation c'était que vous vous êtes la majorité et vous, vous êtes de l'opposition. Aujourd'hui, il y a un mélange, et c'est tout à fait normal, lorsqu'on se retrouve quelque part, c'est aussi la, ça, la démocratie. Donc, euh, il y a des compatriotes qui partent de l'opposition pour la majorité, d'autres qui partent de la majorité pour l'opposition. Mais nous constatons que le départ est beaucoup plus majorité-opposition. Qu'est-ce qui se passe? Alors, euh, qu'est-ce qui se passe justement? Vous savez, moi je n'ai jamais fait la langue de bois, on oh, vous le reconnaissez. et tu ne dois rien à personne. Je respecte des aînés, mais ceux qui nous écoutent savent très bien que Thierry, au doigt ce mot que je suis, n'est jamais allé chez X ou Y demander, je n'ai pas demandé quoi que ce soit c'est ce qui tue notre opposition il faut que les gens aient un peu de dignité de ou... la dignité c'est que nous avons beaucoup de personnalités sinon de responsables de partis politiques qui sont assujettis à certains de leurs collègues et ceux qui amènent cette mentalité à l'opposition ce sont les néo-opposants les anciens pédégistes qui se sont bien servis quand ils étaient au pouvoir et quand ils viennent dans l'opposition avec les moyens qu'ils ont ben, ils font comme ils veulent et comme ils trouvent certains parmi nous qui sont affaiblis financièrement matériellement ben, ils se jettent dans la gueule du lion et vous savez c'est la main qui donne qui contrôle mais au delà de cela ce que je constate les gens ont des agendas cachés. Les gens ont des agendas cachés. On avait vu les preuves, monsieur le Président. Moi, je l'ai toujours dit. Mais les actes que les gens posent. Vous savez, hein, ce pays dans lequel nous vivons, le Gabon, c'est comme une vitrine. On se voit tous. On sait ce que nous faisons, où nous allons, le jour comme la nuit. Mais il y en a des opposants le de jour. Mais la nuit, ben ce sont les amis du chef de l'État ou de ses collaborateurs. Mais on se moque de qui? On se moque de qui? Le Morena ne mange pas de ce pain-là. Et nous, nous pensons que nous n'avons pas un pays de rechange. Même s'il faut arrondir les angles, même s'il faut vraiment faire en sorte que la paix règne, c'est ce que nous voulons. Ça fait pas de l'être motive, mais qu'on le fasse le jour, en plein jour. Parce que nous, s'il faut parler avec les gens, c'est en plein jour, et nous ne changerons pas. Nous dirons, voici le message du Morena, si ce chef de l'État, Monsieur le Président, voici les actes que vous avez posés en faveur de la population gabonaise, en faveur du bien-être du pays, Vraiment, nous pouvons vous saluer et nous vous disons, on peut vous être une force de proposition, et vous aider à avancer. On n'a pas un pays de rechange, c'est notre pays. Mais maintenant, lorsque ça ne va pas, effectivement, il y a des remous dans tous les domaines aujourd'hui, et vous le savez, on va attirer l'attention du chef de l'État et de son gouvernement pour dire, attention, ça, ce n'est pas ce que les Gabonais veulent. On ne vous a pas élus pour cela régler les problèmes des Gabonais sur le plan économique, sur le plan social. Et le Morena fait partie de ceux qui disent aujourd'hui que c'est la voie à suivre. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons accepté la main tendue du chef de l'État qui a bien voulu nous inviter De sincérité, je ne veux pas glisser dans les affaires, même si elles me concernent, du centre d'abandonner des élections. C'est un sujet qui me dépasse, et qui dépasse mon parti. Mais en politique avertie, permettez-moi la tautologie, nous avons averti. Il y a eu des réunions dans l'opposition où nous avons dit un certain nombre de choses à travers ma voix. Mais les gens ont toujours fait par rapport à leurs égaux, par rapport au leadership. Ça, c'est ce qui compte dans l'opposition. Le positionnement, les égaux, le leadership. Et les gens ne savent pas partager. Les gens ne savent pas faire l'équité. Tout pour moi, tout simplement ça. Et ils oublient, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que nous savons d'où chacun vient. Et ce que chacun fait. Et ce que nous posons comme acte. Et les gens veulent se passer pour des donneurs de leçons à d'autres. Moi, ne me donne pas des leçons. Parce que je sais d'où je viens. Et ce que j'ai posé comme acte dans ce pays. Mais, je ne fais pas partie des fossoyeurs du Gabon. Le Morena et ma personne ne sont pas comptables de la situation dans laquelle se trouve le Gabon aujourd'hui. Si les gens se fourvoient si l'opposition se divise pour des petites pécures, pour des positionnements au sein des élections, sans tenir compte des réalités sociologiques, politiques, économiques et culturelles du pays, parce que les gens veulent tout simplement se servir, ben, moi, au Morena, on leur dit, faites comme vous voulez, on verra où vous arriverez bon ce qui se passe aujourd'hui nous nous regardons tout simplement nous n'avons pas de commentaire à faire parce que la loi est claire quand euh, une partie ne s'entend pas eh bien vous donnez l'opportunité au ministère de tutelle de prendre des décisions à votre place et c'est ce qui est arrivé vous pensez que moi, je vais accuser le ministère de l'Intérieur Mais non, pas du tout. Il a pris ses responsabilités. Le ministère de l'Intérieur a pris ses responsabilités parce que l'opposition ne s'est pas accordée. Le mouvement de l'exemple national n'a jamais été pour la transition. Même si euh, j'ai des amis et des parents qui prônent la transition. Et vous le savez très bien. <rire> Alors, euh, nous voulons qu'on aille aux élections. Et c'est tout à fait normal parce que nous parlons de droit. Et nous arrivons à la fin d'un mandat ou de plusieurs mandats où il faut organiser non seulement les élections présidentielles mais aussi des élections législatives et locales. Mais la question que mon parti se pose aujourd'hui, c'est de savoir si euh, en ce petit temps qui nous reste, nous pouvons sereinement organiser ces trois élections, peut-être un report. Ce sont des choses que nous allons euh, certainement euh, évoqué lors euh, de la concertation nationale. Le mouvement de l'élection nationale Morena, que je préside, effectivement, va poser le problème parce que les délais sont courts. Est-ce que nous pouvons organiser les trois élections euh, en une année Nous n'avons pas encore commencé la révision de la liste électorale. Et dans six mois, on nous dit qu'il faut aller aux élections. C'est tout un processus à part la liste électorale. Bon, on va vite mettre en place le CGE qui aujourd'hui n'a pas été installé parce qu'effectivement, euh, il y a un contentieux qu'il faut vider puisque certains collègues ont déposé des documents de recours à la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle a jugé utile et important d'arrêter le processus. Mais on aurait pu l'arrêter un peu plus tôt. Le problème du Gabon, en ce qui concerne l'alternance, n'est pas qu'endogène. Il est également exogène. Alors, il faut donc fouiller. Dans ces tiroirs-là il faut voir effectivement comment nous pouvons alterner. Et c'est une très bonne chose parce que l'alternance amène forcément le progrès. Sinon, on tourne sur place. Monsieur le Président, désolé de vous... Mais alterner, s'il vous plaît, ne veut pas forcément dire alterner, on peut changer de personne. On peut également alterner avec les mêmes personnes par rapport aux ambitions, aux programmes qu'ils ont pour le développement du pays. Comment est-ce possible Moi, aujourd'hui, je peux avoir un premier mandat. Je vais, je vais à terme, mais je n'arrive pas à satisfaire le programme de société pour lequel j'ai été élu. Je le ramène et les Camerounais me disent « Vous pouvez effectivement, on va vous accompagner ». On voit que là, vous avez eu telle, telle, telle difficulté. Le moment n'était pas propice. Vous pouvez. Il y a deux choses. Changement et alternance, c'est deux choses différentes. D'accord. Voilà. Mais, dans la situation actuelle du pays, sincèrement, il faut que tout se bouge. Que tout bouge dans tous les sens et dans tous les angles. Dans les sens. Où... Le changement. de tout le monde mais seulement le la difficulté c'est que nous avons été invités en tant qu'invité nous allons d'abord entendre notre interlocuteur qui est le président de la république c'est dangereux que de n'aller qu'en tant qu'invité quand même mais c'est l'occasion pour nous d'aller connaître le format et si vous vous satisfiez pas le format qu'est-ce que vous faites Morena il faut d'abord qu'on le connaisse Lorsqu'on connaîtra le format, je vais vous rappeler et nous continuons à discuter. Pour moi, je ne le connais pas le Mourna a ses idées, toujours depuis le départ, le redressement du Gabon. Est-ce que vous comprenez mmh. Le redressement, c'est à tous les niveaux économique, politique, social, culturel, le redressement. Et mmh. nous sommes très heureux de savoir que le chef d'État aujourd'hui est conscient du fait que. Nous de devons le décès du pays. S'ils n'étaient pas conscients de cela, ils n'auraient pas appelé la classe politique. Et c'est pourquoi nous disons merci au chef de l'État, parce qu'il faut continuer à dialoguer. Le dialogue euh, emmène la stabilité. Pour que les gens se comprennent et se parlent, même s'il faut se frapper. Mais après, on arrive à un consensus. Parce qu'en fait, nous n'avons pas payé le change. Et notre intérêt commun, c'est Gabon d'abord.